Je me présente alors, Julie Noël au service national du domaine des langues et euh, j'interviens euh, principalement au primaire. Euh, moi, Joanne Proux, je suis conseillère pédagogique au service national aussi. Nous sommes une équipe de cinq intervenants, cinq conseillères pédagogiques. Il y a un, y a un homme parmi nous depuis quelque peu et euh, j'interviens principalement au secteur jeune parce qu'on a également une de nos collègues qui intervient euh, en formation générale à, à des adultes. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est la réalisation d'une affiche publicitaire pour faire la promotion d'un livre. Alors, ceux qui ont l'habitude de, de nos midis pédagogues numériques, euh, toutes nos activités express sont présentées de cette façon au niveau de la préparation, de la création et de la diffusion. Et c'est sûr qu'avant de partager cette fiche-là aux élèves, bien, il y a un, un enseignement qui est préalablement fait avec les élèves. Dans ce cas-ci, on va euh, parler du texte qui vise à convaincre et euh, aussi de l'appréciation littéraire. Et il y a des très bons textes pour pouvoir observer ces éléments-là. Euh, ensuite de ça, l'élève aura fait la lecture d'un album ou d'un roman. Et euh, il y aura dans le fond à euh, repenser au sujet de son histoire et qu'est-ce qu'il a apprécié euh, de cette histoire-là. Il y aura à trouver une expression forte hein, qui va euh, se rapprocher de la publicité pour convaincre les autres de lire euh, son choix de livre. Et euh, l'élève pourra aussi euh, faire une sélection d'éléments visuels qui pourra ajouter à son affiche. Il est possible d'aller faire une recherche d'images libres de droit sur Pixabay, mais vous verrez que dans l'application, il y a aussi des propositions d'images qui sont proposées. Sachez que je vais faire une démonstration avec ma tablette numérique, mais ce qui est beau de Canva, c'est qu'elle est, qu est multiplateforme. Alors, on peut travailler sur la tablette, mais on peut également travailler sur l'ordinateur. Cette application-là, c'est pour ça qu'on a une petite mention ici à droite, demande la création d'un compte. Alors, au primaire, euh, dans le fond, ce serait d'avoir un compte classe et l'enseignant rentrerait les codes euh, pour que l'élève puisse accéder euh, sur la tablette pour faire la création de son affiche. Avant de faire la démonstration, je vous montre qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Une affiche qui était réalisée avec Canva. Alors, euh, le modèle de livre qu'on voit en arrière plan c'est une proposition dans Canva. Il y avait déjà euh, cette illustration-là. Et euh, moi, j'ai fait euh, des ajouts, entre autres, de ma première euh, de couverture. Alors, c'est un livre, vous connaissez bien, Élise Gravel. Élise Gravel qui est parfaite d'ailleurs pour travailler euh, le texte qui vise à convaincre et tout son côté euh, humoristique. Et là dans le cas de ce livre-là, ce que j'aime, c'est un contre-exemple de ce que c'est une, euh, une bonne histoire. Alors, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça permettrait... <rire> avec de, de, de co-construire avec les élèves, ce serait quoi une bonne histoire euh, avant qu'eux puissent aller en création. Fait que là, je vous parle de l'affiche, mais on peut faire aussi euh, de la pédagogie euh, avant de les envoyer dans une situation d'écriture. Alors, je vais partager ma tablette. Je vais ouvrir l'application Canva, préalablement pour avoir fait un compte. Et euh, dans le fond, je suis déjà, moi, branchée présentement. Je vais aller dans les euh, recommandés au départ. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des recommandés, réseaux sociaux, événements, marketing, documents. Alors, je vais continuer. Et ce que je veux, c'est aller choisir des modèles. Alors, il vous propose déjà plein de modèles. Alors, choisis modèles. Et là, ce que je veux aujourd'hui, c'est une affiche publicitaire. Mais sachez qu'il y a des infographies, il y a des présentations des brochures, des feuilles de, yeah, de travail, des albums souvenirs. Il y a vraiment énormément de possibilités. Alors, je m'en vais dans affiche 18 par 24. Ça va faire le travail. J'ai sélectionné affiche et c'est ici qu'on voit apparaître un bon nombre d'affiches. Ce que je veux vous porter votre attention, c'est qu'il y a des fois que comme celle-ci, euh, ça me dit que... Pro. Alors, je n'y ai pas accès parce qu'il faudrait que j'aille la version payante, mais je vais vous dire que <rire> dans la version gratuite, il y a en masse de choix. Alors, pour les besoins d'aujourd'hui, je sélectionne, je fais le tour. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Tiens, celle-ci. J'ai dit celle-là, mais si je continue à faire le tour et puis que je me, je me rends compte que euh, celle-là, j'aurais préféré. Bien, il y a possibilité de la changer tout simplement. Euh, à l'entrée, là, ils ne me l'ont pas demandé parce que j'avais oublié de me, de me connecter, mais ils il demandent si on veut que euh, Canva accède à nos photos. Fait que je vous recommande d'accepter c'est ce qui vous permettra d'avoir euh, dans votre galerie euh, les éléments que vous voulez ajouter à votre affiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma galerie et je vais prendre cette illustration-là qui était dans ma pellicule photo. Et il s'agit, dans le fond, de la placer à l'endroit où on veut. Puis moi, j'aime bien euh, garder les propositions de texte, mais on peut les changer euh, parce que, dans le fond, il y a comme un équilibre hein, euh, au niveau d'une de, de affiche publicitaire. Puis eux, y avait déjà comme présélectionné des caractères qui pouvaient être intéressants. Mais si je ne veux pas, cet élément-là, j'ai tout simplement à appuyer sur la poubelle ici, en haut à droite. Et c'est parti je peux jouer avec euh, mes illustrations, les bougies, les rapetisser. Et là, ce que je vais faire, je fais vraiment, ne fais, fais pas toute euh, la démarche, c'est vraiment vous montrer les fonctions. Je vous disais qu'il y avait un endroit pour avoir euh, des éléments de photo. Alors oui, il y a des éléments de photo. On peut faire une recherche par mots clé. Fait que sachez que y a ça. Il y a aussi des éléments. Je ne sais pas si vous aviez remarqué tout à l'heure, dans mon affiche, j'avais euh, ajouté... Une bulle, alors il y a possibilité d'ajouter des bulles, des formes, toutes sortes d'éléments que je vous laisserai découvrir. Celui-là, il est de trop, on l'envoie dans la poubelle, il est sélectionné. Le texte, je veux dire, si je n'ai pas assez d'espace pour avoir du texte comme présentement dans ma bulle, c'est impossible. Alors, je peux venir choisir différentes formules de police. Ensuite, euh, il y a la possibilité d'audio et vidéo. Je vous dirais que je n'ai jamais essayé audio et vidéo euh, parce que mes, mes affiches, je les exporte en PDF ou je les exporte en images PNG. Sachez que c'est possible de le faire. Et si jamais vous avez oublié euh, de, de sélectionner euh, des éléments de votre pellicule photo, vous pouvez aller dans téléverser pour euh, aller rechercher. Euh, ce se retrouve dans votre pellicule photo. Un autre élément qui est intéressant, vous pouvez changer le fond. Alors, il y a plein de fonds qui sont possibles. Celui-là, il serait intéressant parce que ici, c'est une création des élèves de troisième année qui ont envoyé à Angèle Delenoy une proposition d'une nouvelle page dans son album Les Enfants de l'eau. Ils ont écrit ce serait quoi, les Enfants de l'eau euh, dans le pays de l'Haïti. Si j'ai changé d'idée puis je l'aime pas, il y a possibilité de revenir en arrière ici et euh, de revenir à la première proposition. Et ce qui est important quand on a fini, ne serait pas fini là, mon affiche, je vous montre deux façons. Il y a la flèche par en haut, la flèche par en haut, ça me permet d'exporter euh, ma, je vais enregistrer sous mon affiche en PDF. Alors ça c'est alors, on voit ici que c'est en train de se charger. Un coup que le chargement se refait, il va me demander où est-ce que je veux enregistrer. Et là, selon ce que vous travaillez avec, euh, si vous travaillez avec Microsoft ou vous travaillez avec Google, vous pourrez choisir l'option de Google 10 ou vous pourriez choisir l'option de OneDrive. Et il y a également la possibilité d'enregistrer dans le fichier de la tablette, hein, il y a un dossier euh, où on peut enregistrer. C'est ce que je vais faire dans le cas de mon exemple. J'enregistre ma, ma, en PDF ma création. L'autre possibilité, c'est de choisir la flèche vers le bas. Et ça, ça va nous permettre d'enregistrer. Vous voyez, ça s'est fait très rapidement. Il ne me l'a pas demandé. Ça se fait automatique que ça se retrouve dans la pellicule. Alors, je vais quitter l'application. Et je vais aller dans ma pellicule photo pour vous montrer que, ici, j'ai dans ma pellicule photo la création. Et là, à ce moment-là, ça sera en format PNG et restera seulement l'étape de le partager euh, avec l'enseignant. Pour euh, le primaire, une autre proposition, c'est, euh, dans le fond, euh, faire sa, sa biographie hein, pour les petits. Des fois, on travaille ça de ma naissance jusqu'à aujourd'hui avec l'univers social. Alors, euh, ma collègue Sandra Laine, du côté anglophone, a travaillé cette affiche-là avec euh, la dans le fond, avec le, sur le site internet « Easy. Alors, ça, c'est une autre proposition d'activité qui n'est pas nécessairement avec délit, mais qui peut être intéressant là, à travailler. Et ce qu'on se disait quand on préparait notre midi pédago numérique, on s'en sert aussi personnellement, Canva. On s'en sert professionnellement, mais on s'en sert aussi personnellement. Entre autres, des certificats cadeaux qu'on veut donner à nos enfants ou à nos neveux nièces, c'est vraiment une belle façon. <rire> Surtout quand on n'avait pas la possibilité d'aller chercher des cartes. Je passe maintenant la parole à ma collègue Joanne pour notre prochaine proposition. Merci Julie. Ce que je vous propose ici pour le secondaire pourrait également être réalisé pardon, avec l'application Canva. Alors, euh, je vais euh, relire très, très rapidement euh, l'activité. Donc, euh, l'idée ici, c'est qu'on pourrait euh, proposer cette activité à des élèves qui euh, lisent différents, différentes œuvres littéraires. Ici, on parle de, de romans, ça pourrait être autre chose. Une autre, une autre œuvre littéraire. Donc, repense à l'intrigue du roman, cible les caractéristiques les plus susceptibles de piquer l'intérêt du lecteur, parce qu'évidemment on fait une affiche promotionnelle. Il y a différentes variantes dans le prolongement de cette activité express. On y arrivera un peu plus tard, on vous propose des situations d'apprentissage complémentaires qui vous permettraient d'aller plus loin selon les besoins que, de vos élèves. Et puisqu'il s'agit d'une infographie, bien, il faudra retrouver euh, des, euh, des images, sans doute, parce qu'on veut frapper l'imaginaire et euh, d'autres éléments numériques. Alors, on pense à des vidéos, euh, des images, des fichiers audio, c'est possible de le faire, des articles en ligne pour aller plus loin. Si on pense, euh, par exemple, euh, à la biographie de l'auteur ou à des critiques euh, qu'on retrouve euh, sur, sur le web, qu'on on, qu on veut partager à l'aide d'un hyperlien, on n'ira pas copier-coller euh, ou euh, rédiger des extraits de texte une infographie puisqu'il s'agit d'un résumé. Euh, et euh, ici, euh, au point 3, en phase de préparation, euh, l'idée de demander à quelqu'un de trouver une citation qui, euh, qui serait pertinente est toujours euh, une, une avenue intéressante. Alors, euh, en phase de création, on propose à l'élève d'ouvrir euh, l'application Pictochat. J'aimerais vous montrer quelques exemples de de présentation qu'on peut réaliser avec euh, PictoChart. Ici euh, c'est un exemple euh, d'infographie qui a été réalisé pour le crime de l'Orient Express. J'ai fait ici quelques captures d'écran et je vais vous montrer le format euh, infographique qui est un peu plus long euh, que ce qu'on a euh, dans un diaporama. Alors ici on a le titre, évidemment euh, l'auteur, et ici, vous voyez, c'est les euh, éléments ou les caractéristiques qui sont les plus susceptibles d'intéresser notre euh, lecteur. Alors, un meurtre euh, dans le plus célèbre euh, train du monde. Ici, une image euh, qui a été tirée euh, de Pixabay ou euh, enfin qui est sous licence Creative Commons. C'est un exemple que j'ai réalisé il y a une couple d'années et c'est euh, un, un point auquel on fait très, très attention. On peut ajouter évidemment... Euh, des pictogrammes qu'on retrouve sur l'application euh, Pictochart, quelques sous-titres et vous voyez c'est un assemblage d'images choc. En plus de, ici c'était possible d'aller chercher une adaptation cinématographique, on respecte toujours le droit d'auteur puisqu'il ne s'agit que d'un un hyperlien et finalement tel que recommandé dans l'activité, un extrait euh, du roman. Il y a même bon, ici les, les sources, nos sources et euh, l'auteur de cette activité. Alors ça, c'est une première proposition. La deuxième, euh, ça va un peu plus loin. C'est une situation d'apprentissage un, euh, un peu plus complète où on invite euh, l'élève à faire des liens entre des textes courants et un roman. Alors euh, voici une autre forme que ça pourrait prendre. Le visuel, il est... Il est vraiment très beau, Ça n'est pas de mon fait, c'est que tout comme sur Canva, on nous propose des, euh, des mises en page et on n'a qu'à remplacer euh, les, les, les titres et les sous-titres et à remplacer par nos photos et nos images d'arrière-plan. Ça facilite beaucoup le travail, surtout si on n'est pas euh, expert en design web. Euh, c'est ce qui fait en sorte aussi que les élèves vont être satisfaits de leur, euh, leur création. Euh, parfois, on y, on, on y met beaucoup d'énergie, puis on, on, on est moins fier de présenter. Alors, dans ce cas-ci, euh, ça, ça se fait assez bien. Alors, euh, évidemment, pour cette infographie-là, la démarche proposée, euh, elle est un peu plus complexe, mais vous y aurez accès à la fin. Alors, on reprend sensiblement les mêmes éléments. Le, le, le titre de l'infographie, des pictogrammes qu'on retrouve, photographie, nom de l'auteur. Et ici, bien... Quatre, en quatre parties ce qui est euh, ce qui en ce qui est essentiel à communiquer à nos euh, lecteurs alors ici euh, ce qu'on retrouve dans les textes courants le parcours de l'auteur qui euh, en fait qui évoque dans ses romans dans son roman euh, incendie c'est une pièce de théâtre en fait euh, son, son sa pièce de théâtre garde des traces de son parcours personnel, ce qui est fort intéressant pour des élèves. Et ici, on a euh, l'œuvre sous différentes formes. Donc, la pièce de théâtre, le film de Villeneuve, un extrait euh, du, de la pièce de théâtre et évidemment les sources qu'on a euh, consultées pour arriver à produire cette, euh, cette affiche-là. Alors, Joanne, avant euh, que tu partes la démonstration, oui. euh, il y avait une question de Marie-André. Elle dit, est-ce que c'est convial euh, euh, de travailler avec PictoShark? Puis, oui euh, elle mentionne aussi, il euh, faut faire attention que la tâche, ça ne devienne pas euh, plus euh, complexe. Plus, plus exigeant. Plus... Oui, oui exactement. Oui, oui, absolument. Je vais vous faire une démonstration. En fait, ce qui est important dans cette propositions pédagogiques là, je pense que ce serait d'offrir des choix à l'élève. Alors, vous avez Canva qui est plus facile d'accès, euh, PictoChart, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on on, on peut aller beaucoup plus loin, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être que ce sera de, davantage réservé à, à un élève qui, a, qui, qui est attiré par le design web. On peut égale, également réaliser tout ça à l'aide d'un diaporama. Euh, oui, le choix c'est toujours gagnant. Je vous dirais que si vous êtes intéressé, je peux vous montrer très brièvement ce qu'on peut faire dans, dans PictoChart, mais je pourrais vous montrer aussi comment le réaliser dans un, un Google Slide, un diaporama Google. Alors, si jamais vous, vous trouvez après deux trois minutes d'exploration dans PictoChart que c'est trop complexe, je vous dirais même Canva, ça doit prendre 15 à 30 minutes d'appropriation pour être vraiment satisfait. Euh, on peut... Je, je peux tout aussi bien vous montrer comment faire avec Google Slack, vous n'aurez qu'à me, qu me dire. Alors, si, si vous êtes d'accord, on peut aller euh, explorer l'application PictoChart. Je dois vous, euh, vous confesser quelque chose, c'est que PictoChart, dans sa version gratuite, m'autorise seulement cinq créations. Puisqu'elles sont déjà en ligne, je ne voulais pas les jeter. Alors, ce que je fais comme... Comme pour plusieurs autres applications, c'est que j'ai créé un compte euh, personnel ou un compte avec une autre adresse courriel et vous voyez ici, je, je repars à neuf. Alors, euh, voici un, mon nouveau compte. Je vais prendre tout l'espace à la caméra. Et je, je vais créer une nouvelle présentation. Vous voyez, il y a l'infographie. On peut encore faire une affiche, un rapport, tout ça. Je vais choisir l'infographie, ça va plus vite. Et ici, j'ai le choix euh, parmi une panoplie de de thèmes. Thème. En fait, en anglais, c'est template. En français, je crois qu'on pourrait traduire ça par euh, un canevas, un canevas de travail. Alors, euh, je suis très difficile. J'aurais pu perdre. Euh, 10 minutes à choisir celui qui me convient euh, le mieux, alors je vais choisir celui-ci. Pendant que, que s'active, la question de Lise qui dit comment qu on choisit la grandeur de l'affiche, mais dans le fond, c'est euh, par rapport au modèle, euh, dans le cas d'une infographie, c'est beaucoup plus, c'est plus long qu'une affiche traditionnelle, il n'y avait pas les grandeurs comme on avait dans Canva, puis ce que tu as mentionné, euh, PictoShirt, on peut en faire 5 dans Canva, il euh, n'y a pas de limite, là, euh, sachez. Oui, puis en fait, le format, c'est une excellente question. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous désirez les imprimer, la taille a une certaine importance. Tandis que si vous désirez l'exporter via un hyperlien sur un site Web ou encore sur un autre support numérique, bien, la taille, elle a le moins d'importance. Et dans le partage, il est possible de lui donner une autre forme. En fait, l'infographie se, se décline en plusieurs blocs. Ici, c'est le premier bloc. Ceci, c'est le deuxième. Alors, pour organiser l'information qu'on veut euh, partager à, à notre destinataire, c'est intéressant au cours de la planification et euh, lorsqu'on partage l'hyperlien, chacun des blocs peut se présenter comme un diaporama. Alors, en, encore une fois, on peut changer et euh, comme je vous disais, l'avantage de travailler avec une application en ligne comme ça, c'est qu'on n'a pas à se casser la tête avec la, la mise en page. Alors, euh, tout à l'heure, j'avais un roman d'Agatha Christie. Alors, cette fois-ci, ça me tente de vous présenter euh, « Rue » de euh, Kim Thuy. J'improvise pendant que je suis avec vous. Euh, J'ai... J'ai triché tout à l'heure durant l'exposé ou la démonstration de Julie, je suis allé me chercher euh, des photos sur euh, Pixabay de Both People. Sachez que je suis capable dans l'application de chercher directement sur Unsplash. Euh, qui est, une autre, qui est un autre site euh, d'images libres de droit. Alors, euh, ici, j'ai des, des images, des paysages magnifiques, mais ce que je veux euh, communiquer comme, comme information, euh, je veux parler de réfugiés. Alors, je vais y aller avec mon mot-clé. Ce qui peut être intéressant avec des élèves qui travaillent autour d'un même thème, c'est de, de créer un champ lexical et de s'inspirer du champ lexical pour faire la recherche par mots-clés d'images libres de droit. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, je vais y aller directement euh, sur anti Vous voyez, réfugiés ils m'ont rien trouvé, ce qui fait que je vais sortir sur euh, Pixabay pour aller euh, me chercher une image de both people. Parce que vous le savez sans doute qu'en anglais, la la recherche, elle risque de nous donner plus de résultats. Sinon, j'aurais pu taper euh, réfugié. Alors, on n'est pas au Vietnam, mais euh, j'ai cette image qui pourrait, euh, qui pourrait faire l'affaire. Je vais rapidement. Et là, je vais pouvoir télécharger sur, euh, sur mon application la photo directement. Alors, je vous montre, je vous montre ceci parce que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Autrement, -moi un petit peu. Autrement, le reste, ben c'est de, de préparer son contenu, excusez-moi, c'est de préparer son contenu à l'avance pour pouvoir l'intégrer sur l'infographie. Le plus difficile là-dedans, je crois, c'est d'aller euh, chercher les euh, images qui servent le mieux notre, euh, notre propos, ainsi que les, les citations ou le texte. Alors voici, j'ai importé la photo que j'avais téléchargée. Ce que je pourrais ajouter ici, ça pourrait très bien être une citation ou encore la raison pour laquelle euh, cette, euh, cette œuvre m'a euh, ému, euh, m'a plu. Alors, je ne vous expliquerai pas comment on guide les élèves à faire une appréciation littéraire. L'idée ici de la démonstration, c'est de vous montrer comment on peut s'en servir. Ce que je vous présente avec Google, euh, Google Slides, on pourrait le faire avec un PowerPoint. En fait, il s'agit de jouer avec, euh, avec le format. C'est ça notre secret. Euh, L'idée avec nos propositions d'applications numériques, c'est de ne pas perdre de temps avec la mise en page. Travailler le contenu et non le contenant. Exactement, oui. Et, et pour ce faire, c est, c est, euh, travailler la, la, la démarche d'apprentissage, ce n'était pas l'objectif de notre rencontre ce midi, mais on vous laisse des ressources euh, qu'on va euh, vous signaler dans quelques instants dans le clavardage tantôt il y a quelqu'un qui a écrit imprimé euh, oui des fois ça peut être pertinent euh, j'ai oui. répondu dans le cas d'une exposition et là c'est parce que je n'avais pas les affiches de l'enseignante qui avait fait une expo science alors les élèves je crois qu'ils avaient fait leurs affiches avec canva ça avait été imprimé parce qu'à l'époque on avait le droit d'inviter des parents les parents circulaient, voyaient l'affiche et il y avait des codes QR, et les codes QR permettaient d'accéder à des balados scientifiques que les élèves avaient créés. Fait que oui, l'utilité d'imprimer, de, de, euh, ce n'est pas toujours nécessaire, parce que, mais dans ce cas-là, oui, ça, ça, ça, ça avait son utilité on peut exporter le lien de notre création via un code QR et lors de notre exposition, on peut la rendre virtuelle, avoir certaines productions qui sont imprimées et d'autres qu'on scanne avec notre téléphone intelligent, notre appareil euh, numérique. Et on voit, euh, oui, on peut demander au service d'imprimerie, je n'ai pas osé vous le dire, mais ça dépend des milieux. Il y a des milieux où ça se fait très, très bien, puis il y en a d'autres où... Euh, Attachez votre sucre, là, ça ne sortira pas dans trois mois, mais, mais pour contourner ce problème-là, euh, c'est vraiment chouette. On avait fait une exposition à un moment donné dans une bibliothèque et on avait imprimé les codes QR euh, à travers les livres euh, qu'on présentait dans les booktubes ou dans pas des booktube, pardon, les infographies. Et les élèves étaient invités, c'est une, une, une exposition semi-permanente, étaient invités à scanner les codes QR et là, ils pouvaient euh, regarder les l'infographie en format numérique et ça, ça coûte moins cher, ça coûte rien en fait. Alors euh, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, euh, je vais créer une infographie avec Google Slides. Je vais choisir celle qui est blanche parce que je vais sans doute travailler avec un arrière-plan. J'enlève les, euh, les insertions de titres et de sous-titres. Le secret, c'est d'aller dans la configuration de la page. Grand écran, moi je préfère celle qui est personnalisée et euh, ce que je vais vous montrer, je vais choisir en pouce parce que c'est plus simple. Je vais faire un format 8,5 par 11. Il faut mettre des points plutôt que des virgules parce que c'est le système impérial qui comprend. Et là, on arrive avec un format 8,5 par 11. Vous auriez pu, j'aurais pu très bien euh, inscrire le format 8,5 par 14. ou Bref, on personnalise selon euh, le format qu'on désire. Et euh, ce que j'avais tout à l'heure, ben je vais m'en inspirer. C'est pas vraiment de la triche. <rire> je pourrais dire que je me suis inspiré d'un canvas de PictoChart puis mettre le lien original. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vais euh, fonctionner avec euh, des blocs. Je peux insérer des blocs euh, en arrière plan. Alors, voici, je vais prendre un carré comme ceci. Et là, je vais pouvoir changer la couleur dans quelques instants. Alors, je vais y aller très rapidement comme ceci. Je vais même laissé un petit espace et là, je vais y aller en changeant la couleur. C'est une espèce de, de rose euh, un peu plus gris, comme ça. Voilà. C'est un peu foncé, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez que je vais procéder rapidement et un petit gris, comme ça. Maintenant, l'insertion de mon titre. Et là, le reste, je pense que c'est l'enfance de l'art. Là, vous êtes euh, euh, bien à même de de réaliser ou de montrer à vos élèves comment faire ou de les laisser aller. Alors évidemment, pour les titres, on va uniformiser et on va se choisir une taille de police qui a de l'allure. Puisque c'est une infographie, je vais y aller avec du 24. Puis la couleur, euh, si on en forme la couleur, ben je vais choisir un bleu comme je l'avais tout à l'heure. Alors, euh, c'était histoire de migration. Et pour le reste, ben, tout va bien. Ce n'est pas tout à fait encore assez gros, mais euh, le reste, ça se fait comme un PowerPoint. Simplement, on prend la forme de l'infographie euh, ici et on arrive sans doute au même résultat. On peut insérer des images, des, euh, des pictogrammes qu'on peut aller chercher sur un site d'images libres de droit comme Pixabay et euh, on peut euh, évidemment aller chercher des, des photos de notre auteur. Et, euh, jouer comme ça avec les images libres de droit insérer des hyperliens aussi. Tout ça, ça se fait très bien. Voilà ma démonstration. Parfait. Il y, a, il y a Lucie qui disait que c'était très intéressant. Et c'est pas mal la même démarche avec PowerPoint, oui. mais à ce moment-là, un PowerPoint en ligne avec la suite Microsoft. Oui. Et vous voyez, quand on, fait, on le partage en mode lecture, bien, on arrive avec un format de type infographique. Alors, euh, l'idée d'offrir des choix aux élèves, je pense que c'est toujours très intéressant. On a d'autres euh, activités express pour vous. Vous avez une petite vidéo vous montrant comment y accéder sur le domaine des langues. Dans nos propositions, mais on ira l'ajouter dans notre Google Slide euh, justement. Parce que notre. Euh, ah, euh, mon formation, mon reste... On l'a fait dans une, un Google Slide qu'on a transformé en PowerPoint pour pouvoir l'intégrer dans notre team et on mettra euh, la proposition euh, Google Slides en format portrait et euh, PowerPoint en format portrait. Mais dans le fond, ce qu'on vous a montré, il y avait euh, Canva et là, vous avez aussi le lien pour aller chercher en ligne et PictoShark, est-ce que vous avez des questions? Alors Daniel nous dit euh, bravo pour la présentation d'alternatives. Oui, c'est vrai, il euh, euh, faut tenir compte euh, du niveau, dans le fond, euh, de, de, des outils qui sont disponibles à la commission scolaire, puis du niveau d'aisance aussi à utiliser les outils technologiques. Alors, je vous invite à aller récupérer votre badge parce que ça permet, de au niveau de votre portfolio, de montrer que vous faites de la formation continue. Je vous lève mon chapeau. On est quand même euh, assez nombreux ce midi, euh, pendant votre temps de dîner, de venir euh, prendre le temps de, de venir euh, nous écouter. En espérant que ça vous a inspiré la création d'affiches avec les élèves et avec vos enseignants et l'équipe. On vous disait qu'on est cinq dans l'équipe, alors vous avez les coordonnées euh, de chacune, de chacun. Parce qu'on vous maintenant, on n'est plus juste des filles. On a aussi Laurent. Alors, vous avez nos coordonnées pour nous rejoindre. Et merci pour votre présence. Puis au revoir.